Black et Mouton étaient deux docteurs en psychologie qui ont créé un outil qui définit différents modèles comportementaux de leadership selon deux critères. Un critère sur la rentabilité d'une part et l'autre critère l'intérêt pour le facteur humain. Quatre grands types de management ont ainsi été répertoriés et cartographiés. et sont ainsi caractérisés à travers la matrice de Black et moutons. Leur classification sur les différents types de management n'est pas dynamique. Nous sommes soit autoritaires, soit démocratiques, soit laxistes, soit participatifs. Aucune progression n'est possible en dehors du style prédéfini. Nous savons aujourd'hui que c'est beaucoup plus complexe que cela et que nous pouvons adapter notre style en fonction du contexte et de la situation et de la personne. Mais l'erreur est ailleurs. Pour eux, par exemple, le leader social privilégie l'ambiance et le climat de travail avec l'évitement du conflit. Le rendement n'est qu'un moyen au service de recherche de cohésion sociale. On laisse les subalternes devenir autonomes. Ces deux auteurs situent le leadership dans le cadre du management d'une organisation. En fait, ils parlent de management de gestion d'équipe ce qui est différent du leadership pour eux par exemple le leader social a une approche sociale dans le management des individus mais je ne partage pas du tout cette approche qui n'établit pas la différence entre leadership et management être un leader social c'est avoir un projet social de changement ou bien de défendre une cause sociale prise dans un sens large, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit citoyenne ou qu'elle soit politique. Lorsque Coluche lance les Restos du Cœur en 1985, il devient un leader social. Il ne sait pas s'il va entraîner d'autres, il ne sait pas si cela va marcher. Alors concrètement, alors comment ça se passe On a besoin concrètement euh, de, de services municipaux dans le genre euh, locaux pour, pour, pour conserver. Et vous voulez créer un restaurant la... c'est plutôt un endroit, de, un comptoir de passage. C'est un, un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui, qui, qui, passent, qui ne font que passer. Du 21 décembre au 21 mars, on espère distribuer 200 000 repas par jour en France. C'est pas mal. Enfin, c'est une ambition. Aujourd'hui, le resto du cœur, c'est 75 000 bénévoles, 2 000 centres et antennes et plus de 136 millions et demi de repas servis en 2020. Le manager vise la stabilité et la conformité. Croyez-vous que Greta Thunberg veuille le statu quo Non, bien sûr. Elle vise surtout le changement. Par exemple, le 15 mars 2019, dans plus de 100 pays, des centaines de milliers de jeunes ont séché les cours pour manifester contre le réchauffement climatique à l'appel de Greta. Et un, et deux, et trois, deux, deux. La position sociale de départ du leader social n'a aucune importance et il ne sait pas si son projet, si sa cause va atteindre ses objectifs, si ça va aboutir. Lady Gaga organise le 18 avril 2020 un méga concert en ligne pour faire appel à de la philanthropie pour aider le personnel médical qui lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce concert mondial va rapporter plus de 128 millions de dollars. Et Lady Gaga devient de ce fait un leader social. Et je ne cite pas tous les syndicalistes qui se battent pour l'emploi et la dignité, tous les responsables d'associations qui lancent des projets sociaux en permanence, toutes les infirmières qui innovent dans les soins à domicile, qui sauvent des vies, tous les enseignants qui bougent pour leurs élèves, tous les assistants sociaux qui apportent du bien-être, tous les citoyens qui offrent de nouveaux services sociaux aux sans-abri, aux plus démunis, aux réfugiés. On devient un leader social si l'on entraîne d'autres avec nous pour accomplir notre mission, si on a eu un pouvoir d'influence. Alors il faut faire un choix, notre choix. Suis-je un leader ou suis-je un gestionnaire Et vous, qu'est-ce que vous êtes